Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne prophétique Influence. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de pouvoir vous remercier pour ce premier direct sur YouTube qui s'est extrêmement bien passé. Vous étiez très nombreux, vous étiez présents, vous avez participé, vous avez été très bienveillants en priant les uns pour les autres. Vraiment, je tiens de, du fond du cœur à vous remercier. Je remercie le Seigneur pour cette expérience. Je veux remercier le Seigneur pour les témoignages qui, sont, qui en sont ressortis, extrêmement puissants et hallucinants. Il y a des vies qui ont été complètement transformées, des gens guéris, des gens délivrés, des gens restaurés. Et je bénis le Seigneur pour ça et je peux d'ores et déjà vous dire que il y aura un prochain direct début juin, je vous communiquerai la date précise. Pour cela, n'hésitez pas à partager cette chaîne à un maximum de personnes et d'activer la cloche de notification pour être tenu informé des nouveautés de cette chaîne. Merci parce que ce direct sans vous n'aurait pas été le même. Alors que Dieu vous bénisse et j'aimerais partager avec vous aujourd'hui sur le sujet un peu complexe du tribunal de Christ et de l'enlèvement. En effet... L'enlèvement, c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et qui divise hélas souvent. Et aujourd'hui, je ne veux pas rentrer dans des divisions ni dans des combats théologiques. Vous pouvez penser euh, que l'enlèvement aura lieu à telle telle ou telle période, peu importe. Je tiens juste à rappeler les grandes réalités bibliques qui sont clairement exposées. L'enlèvement ne concerne pas le monde. L'enlèvement concerne l'Église. Donc, l'enlèvement va saisir l'Église. Et l'Église, ce n'est pas une fausse Église. L'enlèvement ne saisira pas une fausse Église. L'enlèvement va saisir les enfants de Dieu. Ceux et celles qui sont nés de nouveau, qui sont remplis du Saint-Esprit, et qui sont couverts par le sang de Jésus, qu'ils reconnaissent comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Donc s'il y a des chrétiens qui ont peur d'être mis de côté, eh bien si vous êtes vraiment né de nouveau, vous ne pourrez pas être mis de côté car Dieu est fidèle. Je tiens à le dire d'une manière très claire. La nouvelle naissance ce n'est pas une adhésion intellectuelle à des belles pensées ou à être d'accord avec quelqu'un. La nouvelle naissance c'est naître d'en haut, c'est naître en vertu de l'esprit, en réponse à notre foi dans le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Et donc pour cela, il faut savoir qu'on a besoin d'un sauveur. Soyons clairs. Si tu es né de nouveau, l'enlèvement est pour toi. Sauf que l'enlèvement, il y a une suite après. En effet, c'est là que j'aimerais partager plusieurs passages, notamment 1 Corinthiens 6, verset 2 où l'apôtre Paul nous dit « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements ?» L'apôtre Paul dit aussi « Ne savez-vous pas que vous jugerez les anges ?» C'est là qu'il nous faut comprendre que Paul pousse l'Église à grandir, à la croissance, à atteindre la stature d'adulte. Et c'est extrêmement important car l'église, en France particulièrement, est dans un état d'entre-deux constant parce que je crois que nous nous sommes fait piéger en estimant que le salut était la chose principale. Nous sommes sauvés, c'est bon, on n'a plus rien à faire et nous ne grandissons pas. Mais la volonté de Dieu est bien plus large, longue et profonde. Dieu est bien plus riche que tout ce que nous pouvons penser de lui. Car la nouvelle naissance, ce n'est que le commencement. Dieu veut faire de nous, une fois nouveau-nés, des adolescents et adolescentes et des adultes. Jeunes adultes, puis des adultes établis dans la parole pour pouvoir engendrer des enfants spirituels à notre tour. Et c'est là où beaucoup ont échoué. Et c'est là où nous n'échouerons plus parce que les temps se précipitent et que Dieu envoie un grand réveil en France comme partout ailleurs et la France ne sera pas épargnée par ce réveil la France devra apprendre à le gérer et l'église en France apprendra à le gérer parce que Dieu est fidèle et je voudrais vraiment vous inviter à comprendre ces choses il est temps de rentrer dans une nouvelle phase de croissance, il est temps de viser la stature parfaite de Christ et de quitter les enfantillages. Nous ne pouvons pas nous contenter de prendre la cerise au sommet du gâteau que Dieu nous a offert et nous dire c'est bon, on est arrivé, j'ai plus faim. Ce n'est pas possible. Dieu a tellement plus pour nous, tellement plus pour toi. Des choses que tu n'imagines même pas. Car Dieu a des projets qu'il a préparés d'avance, des bonnes œuvres préparées d'avance afin que tu les pratiques. Car le salut appartient à notre Dieu. Ce salut qu'il nous offre, il nous rend ensuite collaborateurs et participants à son œuvre afin d'étendre le royaume. Et il est très important que nous puissions rentrer dans ces réalités. J'aimerais vous partager un second passage qui concerne justement le tribunal de Christ. Car il nous faut tous comparaître. C'est 2 Corinthiens 5, 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Le tribunal de Christ est le tribunal où Christ juge l'Église. Et l'Église n'ira pas en enfer. Christ ne va pas séparer les chrétiens et les chrétiennes en envoyer une partie en enfer et une autre partie au paradis. Pourquoi Parce que, que tu sois adulte ou enfant, paresseux ou zélé pour le Seigneur, tu es en présence du Seigneur parce qu'il a versé son sang. C'est pas ton sang qui te fait rentrer dans la présence de Dieu, c'est le sang de Jésus. Donc son sang veille sur toi. Même si tu n'as rien voulu faire de ta vie, son sang te garde. Et c'est là qu'il est très important de comprendre que le salut appartient à notre Dieu et que le tribunal de Christ n'est pas là pour envoyer des chrétiens en enfer, mais pour établir des chrétiens dans l'éternité établir des chrétiens dans l'éternité avec des couronnes et des récompenses et des responsabilités dieu christ va juger la fidélité de ta vie chrétienne et ta vie chrétienne elle commence aujourd'hui et en fonction de la fidélité du dévouement de ta conscience que tu ne vis plus pour toi mais pour Christ. Au retour, tu auras des récompenses. Jusque dans l'éternité. Un poids éternel de gloire. Et ça commence aujourd'hui parce que Christ dit, dès maintenant, vous avez la vie éternelle. Donc cette réalité commence à partir du moment où tu es né de nouveau, tu ne meurs plus. Donc mets ta vie en règle devant le Seigneur. Et livre ton corps, tes membres, tes pensées, tes intentions entre les mains du Seigneur. Car tu ne vis plus pour toi-même, mais pour celui qui t'a racheté. Et si nous faisons tous cela ensemble, nous allons voir l'Église grandir en gloire, en autorité. Et nous allons voir les tâches et les rides disparaître. Car c'est ce que le Seigneur désire pour toi. Et pour l'Église. J'aimerais rajouter une chose, 1 Corinthiens 3, à partir du verset 9, à partir du verset 10. « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. »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 il perdra sa récompense pour lui, il sera sauvé mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous Et c'est là où nous devons quitter le rang des enfants. Nous devons nous établir comme des fils et des filles, comme des adultes dans la foi, et nous devons sélectionner des matériaux précieux avec lesquels bâtir notre vie en Christ afin que ces choses demeurent jusque dans l'éternité. C'est une réalité pour nous, c'est une réalité pour toi. Tu n'as plus le temps de savoir si tu es sauvé ou pas sauvé. Si tu es sauvé, bâtis ta vie en Christ avec des matériaux de qualité, avec des matériaux précieux. Tout ce que tu as pu mettre dans le monde, tout ce que tes efforts que tu as mettre dans ce monde avant de connaître christ tu dois maintenant renouveler par la vie de l'esprit mettre tout ton être au service du seigneur c'est la réalité que le seigneur nous demande et je veux vraiment vous encourager à comprendre que nous pouvons faire ça d'une manière très simple d'une manière très terre à terre est très pratique. En effet, on, on attend beaucoup du Seigneur, de ses manifestations miraculeuses, de sa puissance, de guérison, de ceci et de cela. Et nous avons raison. Et c'est la part des enfants. Donc oui, nous avons raison de nous attendre à ces choses et nous les recevons, et nous les recevrons encore, et nous les démontrerons dans ce monde. Mais j'aimerais aller un peu plus profond et vous amener à une réflexion toute simple. Es-tu prêt si Christ revient maintenant Es-tu prêt Tu seras sauvé. Si tu es né de nouveau, tu seras sauvé. Mais est-ce que les matériaux avec lesquels tu as bâti vont subsister Ou est-ce que tu seras sauvé à travers du feu et la compassion, l'amour, la grâce, la patience et tous les fruits de l'esprit sont des matériaux précieux avec lesquels bâtir. Voilà pourquoi, si tu es chrétien depuis X années, peut-être que tu évangélises à tous les coins de rue, mais peut-être que tu dois te réconcilier avec ta mère, ou avec ton père ou tes enfants. Peut-être qu'il y a comme une arête dans la gorge qui reste coincée. Et chacun est campé sur ses positions. Fais ce pas de paix. Passe ce coup de téléphone. Appelle et dis, peut-être que tu as raison, dans le fond. Mais prends le risque d'avoir tort si cela peut témoigner de l'amour du Christ. Chez ceux qui sont avec qui tu es en rupture. Car nous portons un ministère de réconciliation. Et nous réclamons de Dieu, nous réclamons de Dieu des réalités glorieuses et des petits détails, des petites choses simples. Nous les laissons s'envenimer au fil des années jusqu'à ce que ça devienne un abcès auquel plus personne n'ose toucher. Et je voudrais vraiment vous inviter à comprendre que ce sont dans les choses simples que le Seigneur voit nos, notre fidélité. Que ce sont dans les choses les plus intimes, les plus profondes, que nous avons souvent le plus grand, les plus grandes difficultés à faire le premier pas. Par blessure, par orgueil, par tout ce qu'on veut. L'apôtre Paul disait, Pourquoi ne souffrez-vous souffrez pas, même si vous avez raison, pourquoi n'acceptez-vous pas d'avoir tort de temps en temps, si c'est pour que l'amour de Christ soit manifesté Et je voudrais vraiment vous inviter et prier maintenant, afin que le corps de Christ grandisse. Qu'il qu atteigne la stature parfaite de Christ par la puissance du Saint-Esprit, par les fruits de l'Esprit, par les dons de l'Esprit, grâce au sang de Jésus versé, grâce à la puissance de sa résurrection. Oh, s'il y a dans les cœurs des besoins de réparation, des pardons qui doivent être accordés, des coups de téléphone, des emails qui doivent être envoyés, Faites-le, je vous en supplie Peut-être que vous avez besoin de prendre des nouvelles de vos collègues de travail D'un ami ou peut-être d'un ennemi Faites-le N'attendez pas que ça vienne du dehors Ça doit venir du dedans Ça doit venir de la maison de Dieu Vers l'extérieur Car le monde est aveugle C'est à nous de tendre la main Seigneur, rétablis les cœurs, les familles, les vies. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à la partager à un maximum de personnes. Merci de me dire en commentaire s'il y a un geste, une parole ou quelque chose que vous savez maintenant que vous devez faire. Afin de mettre votre vie vraiment en règle avec le Seigneur. N'hésitez pas à le partager en commentaire. Osez le partager en commentaire. Que Dieu vous bénisse.